Comment trouver un emploi rapidement Bonjour à tous, c'est Asia. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis RH. J'ai recruté plus de 400 profils différents pour des entreprises de toute taille. Et dans mes vidéos, je vous enseigne l'art d'être recruté. Quelles sont les méthodes les plus efficaces pour que vous puissiez trouver un emploi efficacement et rapidement Et bien entendu, qui vous correspondent je vous encourage à vous abonner à ma chaîne youtube afin d'avoir de plus en plus de conseils sur l'art d'être recruté et dans cette vidéo je vois avec vous trois points importants je vais déjà détailler dans cette première vidéo le premier point et je vous invite donc à regarder les deux autres points qui seront détaillés dans mes prochaines vidéos alors le premier point le plus important et l'erreur certainement qui fait que beaucoup de candidats ne trouvent pas un emploi rapidement, c'est qu'ils ne ciblent pas assez ou pas suffisamment le bon poste. Ils ne ciblent pas le bon poste qui leur correspond et qui est disponible sur le marché de l'emploi. Alors vous allez me dire euh, « Mais qu'est-ce qu'elle me dit celle-là euh, Moi je sais ce que je recherche, ça correspond à ce que je sais faire. » et euh, je sais ce que je recherche, tout simplement. Alors, en règle générale, ça se joue à un dixième près, mais quand on regarde le CV, euh, les CV qu'on reçoit en tant que recruteur, on s'aperçoit que, dans la majorité des cas, les candidats n'ont pas ciblé le bon poste. Et euh, en réalité, ils auraient dû cibler euh, un autre poste qui ressemble beaucoup, qui leur correspond davantage, et du coup, ils passent à côté de toutes les bonnes opportunités. Donc, il faut vraiment que vous puissiez cibler le bon poste. Vous pouvez envoyer une vingtaine, une centaine euh, et même, même plus de 1000 CV euh, si vous ne ciblez pas le bon poste, euh, ça servira à rien. Alors, comment on fait concrètement pour cibler le bon poste Je vous donne la méthode en exclusivité dans cette vidéo. La première chose que vous devez faire, c'est de vous servir d'internet et d'aller sur un moteur de recherche. En général, prenez Google. Et euh, en allant sur Google, vous allez taper le poste que vous avez en tête, celui que vous pensez rechercher. Vous tapez ce poste et vous rajoutez devant le nom de, du poste, offre. Exemple euh, Dans ma tête, je pense postuler à euh, un emploi type euh, assistant de direction. Je vais dans Google, je tape offre. Offre assistant de direction dans Google. Une fois que c'est fait, vous allez atterrir sur tous les sites emploi qui vont vous proposer des offres pour le poste que vous recherchez. Donc si on prend mon exemple, c'est le poste d'assistant de direction. Ensuite, vous, vous rentrez dans un de ces sites emploi. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la RH des job boards. Vous rentrez sur un de ces sites emploi, le premier qui vous est proposé, vous ne cassez pas trop la tête, généralement c'est Indeed. Vous rentrez sur Indeed ou un autre site emploi et euh, vous allez avoir une dizaine, une quinzaine de propositions de postes de différentes entreprises qui ont été publiées sur ce site euh, et qui correspondent au poste que vous recherchez. Donc si je reprends encore une fois mon exemple, je vois plein d'offres à la suite de postes d'assistants de direction. Vous prenez à ce moment-là une feuille, un stylo, vous rentrez euh, sur la première annonce sur laquelle vous tombez, l'offre qui a été postée par une entreprise, et vous notez sur l'annonce toutes les compétences à la suite qui sont requises pour ce poste. Vous les notez toutes une par une. Ensuite, vous allez réitérer ce travail une dizaine de fois. C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois, vous rentrez dans une offre qui vous est proposée et vous regardez toutes les compétences qui sont attendues. Vous le faites une dizaine de fois et vous allez vous apercevoir qu'il y a deux, trois compétences pour ce poste-là, quelle que soit l'entreprise, qui revienne tout le temps. Tout le temps ce sont ces deux, trois compétences qui se répètent 4, 5, 6 fois, qui constituent l'essence même du poste que vous recherchez. Ça signifie que si vous n'avez pas ces deux, trois compétences qui se répètent tout le temps, c'est inutile de chercher le poste que vous recherchez parce que ça, ça ne vous correspondra pas. C'est-à-dire qu'il y a un autre poste qui est fait davantage pour vous. Donc une fois que ce travail est fait, c'est très simple. Il vous suffit bah, de comparer par rapport à votre propre expérience, de regarder ce que vous avez fait et regarder si vous maîtrisez ces deux, trois euh, compétences-là. Si ce n'est pas le cas, bah, pas de panique. Ça veut juste dire que vous avez mal ciblé. Cette fois-ci, vous regardez votre CV, euh, vous voyez les compétences que vous maîtrisez et vous refaites la méthode en ayant un autre poste en tête. Et ce poste-là, que vous avez en tête se rapprochera peut-être davantage des compétences que vous avez. Cibler le poste, c'est la chose la plus importante et c'est certainement l'une des raisons qui fait que, en réalité, beaucoup de candidats euh, ne trouvent pas d'emploi. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine pour les deux autres clés qui vous permettront de trouver rapidement un emploi qui vous correspond.